et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie. Cette vidéo fait partie de notre playlist d'introduction à la robotique et l'automatisation. Et traitera le contrôle d'un moteur à courant continu en sens et en vitesse à l'aide d'un pont H de type L293D fréquemment utilisé dans des projets de robotique à petite ou moyenne envergure pour sa facilité d'utilisation, son faible coût et son caractère compact. Nous allons à présent voir un petit aperçu sur ce qu'est un pont H. Le pont H est une structure fréquemment utilisée en électronique de puissance pour commander la tension efficace aux bornes d'une charge à travers des signaux numériques modulés appelés WM pour Pulse Width Modulation ou bien Modulation de large bande. Sur cette figure, nous pouvons distinguer la forme H de notre cadran composé de 4 transistors NPN en mode commutation entre la charge qui est notre moteur à courant continu et son alimentation. Les jonctions de base de ces transistors sont attaquées par euh, nos signaux PWM de commande, contrôlant ainsi la commutation des transistors selon les consignes imposées par l'utilisateur. Sur notre pont H, nous aurons besoin d'un signal PWM et de son complémentaire, le premier étant appliqué à l'interrupteur S1 et à l'interrupteur S4, le second étant appliqué aux interrupteurs S2 et S3. Ainsi, au niveau haut du signal, S1 et S4 sont passants. S2 et S3 sont bloqués, comme expliqué sur la figure numéro 1. Ce qui entraînera un passage du courant du positif de notre charge vers le négatif de notre charge avec la FEM agissant dans le sens des aiguilles d'une montre. À l'internance négative du signal, la commutation s'inverse, les commutateurs S1 et S4 sont à présent bloqués, et S2 et S3 sont à présent passants, comme illustré dans la figure numéro 2. Cette commutation nous permet alors de varier la polarisation de notre moteur périodiquement en fonction du temps. Passons à présent au datasheet de notre L293D. Ce composant est doté de deux types d'alimentation. Une alimentation VCC1 sur la pin numéro 16 qui est l'alimentation des circuits logiques de ce composant et une alimentation euh, numéro 2 euh, sur la pin numéro 8 qui est l'alimentation de nos deux moteurs. Il faut préciser aussi que ce composant supporte un courant maximal allant jusqu'à 600 mA. Nous avons concernant l'entrée des signaux PWM sur la pin numéro 1, le PWM concernant le premier moteur, et sur la pin numéro 9, le PWM concernant le second moteur. Nous avons aussi sur les pins numéro 2 et 10, la validation de direction de nos deux moteurs. Pour le moteur 1, c'est la pin numéro 2. Pour le moteur 2, c'est la pin numéro 10. Nous avons aussi les sorties de tension de nos deux moteurs. Pour le moteur numéro 1, c'est la pin numéro 3 et 6. Pour notre moteur numéro 2, c'est la pin numéro 11 et numéro 14. Nos pins 4, 5, 13 et 12 seront connectés au GND de notre circuit avec une masse commune. Passons à présent au montage de notre circuit et aux composants dont nous aurons besoin. Nous allons à présent expliquer les connectiques à réaliser entre notre carte Arduino, notre L293 et nos deux moteurs. Nous commençons d'abord par les entrées d'alimentation. Nous connectons tout d'abord la pin numéro 16 aux 5 volts de notre Arduino, qui est l'alimentation des circuits logiques de notre L293D. Nous connectons le positif de notre batterie 9 volts à la pin numéro 8, qui est l'entrée de charge des moteurs. Nous connectons aussi la pin 5, 4, 13 et 12. La connexion d'une seule d'entre elles se fait au GND, ainsi que le négatif de notre alimentation, 9 volts. Je rappelle aussi que pour que le circuit fonctionne, il faut que tout le système ait le même référentiel. Passons à présent aux euh, entrées de commande de notre euh, L293D. Nous utilisons la pin numéro 5, la sortie PWM de notre Arduino. Comme signal PWM pour le premier moteur. Et nous utilisons euh, la pin numéro 6 pour le second moteur. Nous utilisons aussi pour les entrées de validation de sens direction. La pin numéro 2 pour le premier moteur. Et la pin numéro 7 pour le second moteur. Nous aurons aussi besoin de deux autres entrées de validation supplémentaires. Qui sont sur la pin numéro 15 de notre composant nous allons utiliser la pin numéro 8 de notre arduino et la pin numéro 7 de notre composant connecté au D4 de notre arduino il nous reste que la connexion des deux moteurs pour le premier moteur nous allons le connecter entre la pin 3 et 6 et pour le second moteur entre la pin 11 et 14 de notre composant nous avons un schéma qui est plus physique et facile à appréhender sur ce petit aperçu fait grâce au logiciel de conception Freezing. Passons à présent à l'explication du code qu'on a écrit pour le déroulement de cette manipulation. Pour commencer, nous avons attribué à chaque pin de l'Arduino que nous avons choisi sur le datasheet euh, un nom. Pour la pin numéro 5, elle sera chargée de générer le PWM du premier moteur pour les pins 2 et 4 qui se chargeront de la polarisation du premier moteur. Je précise aussi que la nomenclature nord et sud ont été choisies euh, juste dans le cadre de cette vidéo pour expliquer le principe de polarisation de notre pont H. Et nous avons fait pareil pour le moteur numéro 2 avec la pin numéro 6 pour le signal PWM. Et les pins 7 et 8 qui seront chargés de la polarisation de notre moteur. Nous avons par la suite, dans le setup, initialisé tous ces pins en mode output grâce à la syntaxe pin mode. Avant de passer à la voie du loop, nous allons voir les fonctions définies dans notre code pour simplifier le programme. Nous avons commencé par. Définir une fonction de contrôle de moteur, MotorControl, qui a pour entrée les variables speed, qui, qui est la vitesse, et en tant que booléen, le sens, que, que l'on a nommé reverse. A l'intérieur de cette fonction, nous avons écrit un digital write pour la polarisation. Donc, moteur 1 Nord, comme vous le voyez, reçoit reverse. Et le moteur 1 Sud pour la polarisation reçoit l'inverse de Reverse, car ces deux pins doivent être absolument inversés. Si Nord est à 1, Sud doit être à 0. Si Sud est à, euh, si Sud est à 0, Nord doit être à 1. Nous avons ensuite utilisé l'entrée de la vitesse avec un analog bright. Pour le moteur 1PWM qui reçoit la variable speed. Pour le second moteur, nous avons effectué la même chose. La même fonction avec juste l'indice 2 pour indiquer que c'est le second moteur. Nous avons par la suite écrit dans notre void loop. Une séquence d'action à faire par nos deux moteurs que vous verrez par la suite sur la vidéo de simulation. Nous commençons par faire tourner les deux moteurs dans le même sens avec la même vitesse. Cette vitesse que vous voyez ici n'est pas en pourcentage car dans le script Arduino le rapport cyclique d'un PWM est exprimé d'une valeur entre 0 et 255 avec la valeur 0 comme le 0% et 255 comme le 100%. Pour les gens désireux de transcrire ceci quand même en pourcentage ou en coefficient, je vous invite à voir sur le net, sur différents forums ou sur des vidéos, la fonction mapping de l'Arduino. Par la suite, nous faisons une pause de 2 secondes. Nous allons ensuite entraîner l'arrêt des deux moteurs avec un zéro de rapport cyclique. Et attendre 2 secondes. Par la suite, nous allons inverser le sens des deux moteurs en gardant la même vitesse, donc 155. Attendre 2 secondes. Nous allons entraîner à nouveau l'arrêt des deux moteurs. Par la suite, nous allons faire tourner les deux moteurs à la même vitesse, mais à des sens différents. Comme vous pourrez le voir ici, le premier reverse est à false et le second est à true. Faire arrêter les deux moteurs une nouvelle, trois, une nouvelle fois et attendre deux secondes. Ensuite, commuter cette opération en inversant l'essence de rotation des deux moteurs, entraîner à nouveau l'arrêt des deux moteurs, et attendre 2 secondes. Nous allons à présent voir l'exécution de ce code appliqué à notre L293D. Voici notre bande d'essai, notre carte microcontrôleur, nos batteries de 9 volts, notre L293D, avec des connectiques vers les moteurs, ainsi que les deux moteurs avec des marqueurs blancs pour que vous puissiez observer la rotation des deux moteurs. Téléversons à présent le programme sur notre carte. Nous pouvons remarquer que les deux moteurs font leur rotation en fonction du programme que nous avons écrit. Les deux moteurs commencent par tourner dans le même sens, ensuite ils inversent leur sens ensemble, ensuite ils tournent dans des sens différents et l'opération est commutée avec bien sûr l'arrêt et l'attente de 2 secondes entre chaque opération. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo concernant notre série d'introduction à la robotique. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam